Policier protestateur, n'a commissariat là, saisie clé machine qui au service directeur départemental. Le point d'actualité pour journée, jeudi bonjour, bonsoir tout le monde, une fois encore, salut si qui connecté, à tout le monde qui a peine rejoint nous, publié ou connectez Pigo Réseau. Réseau Information, c'est Sofia TV 83. Sénatère, 29, là, le CVN de Benoît annonçait des missions comme PM et Li Montana. a une décision libre après ça pour faciliter le groupe Montana dans le processus de négociation pour joindre une véritable transition coupée fâchée. Mais toutefois, sénateur annoncé qu'il a toujours été même en dans ce qui là ici. Mesdames et Messieurs, il y a encore qui pète dans sa vie. y a ces trois commissaires qui ont à l'origine voyé à tous policiers, mais cependant, conne problème jalousie meté gros nan nan k'misye yo yo te vle détruit et puis fini ak nouveau commissaire la. là nou yon sa environ nan sa ka passé pourquoi il est là nan port prince c'est gros casé brisé et qui vitait l'homme là ak toute équipe li a pran la rue yo fait ça yo vle et la police toujours bad bad nan kafou ganyen gorel ki pete après bandi nan exam fin n'était couché yo lot policier nan commune ça et ses familles amis qui démène en tête, qui demande qui côté ça peut aller. Et pourquoi aller, arrêtez là, un pil point avec l'autre, pour le faire essentiel, la nouvelle là, pour le c'est 4 nous pourrons le toucher dans tout module, information ça. Mais pour l'instant, il y a un départ Ariel Henry, pressé, pressé, Ariel, pas qu'à supporter tant de machine, et il interdit tout le monde qui dans tout, a dit, pas machine, soit motocyclette. président, pas qu'à tant de débris, et lui-même fait qu'on est, dans le jour qu'à Personne ne peut pas estener beaucoup mais les policiers qui en diable, tout fait, tout flamme, camper et on a des départs à Pas oublier ce que vous avez fait, j'en dis là. Connectez ensemble avec nous, rejoignez la famille, tout détail avec information à venir dans le salon la caillou, pour être capable de informé informer sur tout détail dans l'actualité politique. La. Opération Sri Lanka! Opération Ariel à mettez mettre dans une boîte remettez mettre li à l'international l'accord groupe. Pour nous retirer toute décision étrangère en deux pays, une fois pour toutes. Vous connaissez nous nous parce que nous nous fait déjà. Et c'est ça qu'elle nous dit, nous nous fait déjà, nous faisons fait et nous nous fait encore. Maintenant, la police décide de mettre les pieds à terre. La police décider, mettez bien la terre. Maintenant on a demandé que population, mettez-nous dehors à ramasser Ariel Henry. Remette Ariel Henry à gouvernement Canada pour le Premier ministre dans Canada. Ou après tout suite de suite à mettre dans la prison. Al prend Ariel Henry, mettez Ariel Henry, remettez les bailles aux États-Unis. Pas un démocrate qui mettez dans la prison aux États-Unis. Al prend Ariel Henry, viendra remettre à la France. dis. Opération retirée, déchouquée, assassin Ariel Henry. Maintenant, je ne pas si protéger Ariel Henry dans le moment. Côté que présentement, Ariel Henry, côté qu'elle rêtait, lui demande fort pas qu'on une machine qui passait. Mesdames, Messieurs, Ariel Henry fait comprendre, pas si vous qu'on crée machine qui passait, côté qu'elle est Moi, crois que nous, nous que la population haïtienne, nous avons besoin de changement. Nous pouvons pas une élection avec Ariel Henry. Jamais au grand jamais. La police boit côté peuple. Nous demandons que le peuple prenne décision, prenne destin en main. Nous demandons une collaboration que la police et la population haïtienne mettent pour aller chercher Ariel Henry, pour venir remettre le Canada. nous même c'est ça nous demandons. C'est que l'international a constaté qu'il a échoué en deux pays. là, maintenant, nous demandons que la population haïtienne nous reconnaisse Ariel Henry. C'était Mettez que vous là. L'international a connaît que vous mette là. Nous-mêmes, nous parlons. Tout journal dans pays étranger connaît que nous parlons d'Ariel Henry. Maintenant, nous demandons que la police, messieurs, nous disons nous, bravo, nous prouvez que nous sortons pour que Ariel Henry quitte le pays. Nous, nous pouvons que nous ne pouvons pas venir camper pour nous protéger Ariel Henry. Maintenant, nous voulons que la population non, marche, opération marche pour Ariel Henry. Opération marche pour Ariel Henry. Tout ça nous fait dans la rue, hein? pas montrer que c'est ce grimace n'a fait. Moment nous désactiver, Nous pouvons que nous Le Moment nous disons Ariel Henry fini. Nous pouvons nous relever le peuple, nous disons peuple dans la rue, venu manifester, nous ne pouvons pas faire le en gaz encore. Bravo la police. Institution qui se pose protéger. Je dire, c'est nous qui sommes camper avec Ariel Henry. Ce n'est pas l'international qui t'es campé avec Ariel Henry. C'était vous, nous même la police. Maintenant, nous voyons que Ariel Henry n'a pas fait rien pour nou. nous. Nous voyons que Ariel Henry dit terminé dans le pays. Nous voyons que Ariel Henry là, n'a pas eu droit dans le pays. Là, nous avons demandé que le peuple haïtien, la population haïtienne, nous prenons le pays. On nous prend le On nous nou nou remet. Ariel Henry si l'on sache n'a pas Ariel Henry Canada si c'est l'on petite boîte carton n'a remettre Ariel Henry pour Canada jodiant hein, nous dit même je campé avec lui ou criminel dans tête payant pour pour nous même pour de diriger nous n'a remettre il y a Ariel Henry a vienne premier ministre du Canada Ariel Henry a vienne vice vice président en bas Joe Biden Ariel Henry a vienne vice président en bas direction Macron mesdames messieurs Réveillez-nous. Réveillez-nous. La police désactivée, la police aide peuple là. La. la police dit nous, venez la rue, hein? venez cherche à chercher Ariel Henry. Bonsoir, madame Sarah, cachez-nous à distance. Et bonsoir avec chaque jeune fidèle auditeur, auditrice, de Stagion TV à travers Model je Jeudi, c'est lundi 3 janvier 2023. C'est déjà deuxième parenthèse actualité. Qui entre la carrière? Rapide, un gars qui domine l'actualité. Et qui je vous dire là. Mais quand rapport, vieux départementale, départemental, la cibonite, police, fait qu'on est, c'est trois gros autorités dans la police là qui planifient l'assassinat de ces policiers. Les trois gros autorités, nous sommes qui inspectent police et qui reconnaissent la police. Mais nous avons pour ça, nous fait connait il a planifié l'assassinat de la police là, l'assassinat la police là, c'est parce que Yo n'y nouveau directeur départemental de la tribunique qui qu dit, est le commissaire jean bruce Méthil. Ça veut dire que vous avez tenté pour assassiner le commissaire dirigeant jean bruce Méthil dans la tribunique, et de il pas qu'à assassiner, il est obligé à faire la police que payer le là. Et c'est la police là, même qui a le code de la vie dans la tribunique. C'est grave encore le ça C'est grave. Des autres qui dans la police là, des gens qui n'ont pas recommandé la police, qui sont là au moins pour gérer sur sécurité dans le pays. C'est au cas planifié pour assassiner les policiers en deux Mais Monsieur, finalement, finalement, il faut des tout de mauvais qui fait dans la police. Là. Parce que un de policier nous là, est une femme police, là, c'est police police qui est là, mais en dehors, c'est gagné. Je dis, hein, comment comprendre si on appelle à monke policier des gars, à deux policiers comme une côté, pour demander de l'argent pour aller payer les cailles, pour demander de l'argent pour aller payer l'école. C'est grave, monsieur, pour cela, il y a des si la police envoyé, qui aider aide tout le monde, qui ont fait un peu de pour combattre cette insécurité. C'est très grave, monsieur. Pour te dire tu Abdou, lorsque vous commandez ZAM pour la police, vous commandez BAL pour la police, les mêmes tout, les gens les gens BAL, qui vient de l'air. C'est grave, monsieur. Ça, vous pas grave, vous avez pas. que vous que vous vous dit vous vous dit je veux dire que c'est même mon immeuble. Tu veux les que qui jouent nous avons produit sous tel action là. Je veux dire que société civile qui te voit pour la vie qui est in sécurité sous Jovenel Moïse, sous le foc la Je veux dire que c'est la presse qui te voit dire sécurité sous Jovenel Moïse, que de monde veux dire que c'est secteur religieux qui te voit dire sécurité sur le pasteur, sur le la Monsieur, je ne sais pas si a une sécurité, monsieur. Non, seule semaine, 15 policiers ont mouru, monsieur. Non seulement année, c'est comme trois policiers ont mouru, monsieur. Et on a dit un, on a fait, monsieur. Depuis les Ariel Henry, il y a eu 17 mois, 78 policiers qui ont été assassinés par balle. Et Je ne sais pas si on a un secteur de l'Aïa, qui peut l'Aïa pour dire, il faut manifester, pour aller nous changer. Il n'y aucun secteur de l'Aïa, qui peut l'Aïa pour dire, il faut que l'insécurité de pays. Monsieur, je ne sais pas, nous, je ne Personnellement, avec le Moïse. avec nous que nous Mais nous autant à ça que nous que nous Et nous dit et juste, nous connaissons que les là c'est encore un inspecteur de la police qui qu'on a fourni à elle tout ça qui a passé en dedans la justice en dedans direction de la police là dès que yo parle joine à elle et mais c'est même inspecter ça tout qui a en les à elle pour dire iso c'est même bagaille là tout les policiers police au c'est même inspecter tout qui relait iso pour dire mais y a venu c'est même la police tout qui a dit nous pas venir faire mouvement monsieur préparez nous et de même tout, ou présentement là, c'est vite l'homme. Ou dernièrement là, c'est la mort sans jour. Mais c'est même de la police dans tout qui dit même action. Maintenant, cette police est mourue dans sa vie. Yo connais qui, qui? est, yo dit dit c'est des inspecteurs et c'est des commissaires. Maintenant, qui ça yo fait avec yo dans le moment? N'a pas là, la, Juste. Si nous nous faisons ça là. Est-ce que nous sommes capables de quitter le monde, pas la prison nous sommes pour nous nous pour une correction dans la police-là Yves Juste, qu'est-ce qu'on fait avec toi, Mounsayo Qui a fait tuer cette police-là Là, ça vient. Qu'est-ce qu'on fait avec toi, Mouma Moustard, jusqu'à présent, recommande-moi la police-là, parce qu'on avec Mounsayo. Recomande-moi la police-là, pour qu'on mène qu'a auditionné Mounsayo. vous voulons rapport rappelons lui. La direction départementale, police, la tibonite, je dis clairement que c'est deux inspecteurs avec le commissaire qui l'a cause que cette policier a mouru, non, ça vient, côté que c'est chier, ça mangé policier, non, ça vient. Et donc je dis, hein, ou pas ouais, CSTM dit un ah, sous ça, ou pas ouais, le de la police a dit un ah, sous ça, ou pas le ministre du Justice a dit un ah, sous ça, tout simplement, tout n'est que passé, avec enfin, je dis, hein, faut moins nous, nous, qu'on est, à qui est-ce de nous que nous en a fait Nous dire parce qu'automatiquement le question assassinat cette police La police est on tout de côté pour aller auditionner lui Mais non on est-elle, été là Tout va bien On a Qui peut-être Qu'est-ce on est Je ne sais pas qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas qu'elle On pas faut bateau. pas Junior peut attendre de policiers, C'est seulement la police qui a manifesté avec 3-4 mommés. Pour que vous m'avez dit, je dis là, la police là, la privée d'ordre, on oh, l'impose ça. Les policiers ne vont pas se Ils À l'aise. C'est plus qu'ils ne vont pas, pas Parce que, y a des policiers qui sont détachés, avec un officiel, automatiquement, ils ont 5 000 goûts de mommés, 000 de mémel, les trois policiers, 6 000, 5 000 goûts de mommés, ça. Et là, ça, les policiers qui ont le pétrole, par exemple, regardez ça. Elle dit qu'il y a au moins absolument ce moment-là, un policier actualisé, quand même mêmes joueurs qui ont venu là-haut. Et vous avez conseillé avec un certain nombre de policiers qui ont suivi pour commencer à. Parce que je dis, on va absolument puis, après demain. Je ne sais pas où tu es, bien et puis ça. On peut même si on a 7 police, parce que ça vient. Si je policiers qui pour que ça change au niveau de la police, pour que le matériel, pour que le ayez matériel, pour que l'opération, que par 1, 2, 3, 4, pour pour je veux dire, même ça. Il faut que nous maintenant leur traces là tout, Parce que je veux dire, où sont policiers qui sont officiels, demain, où sont policiers qui sont en commissariat qui travaillent en opération. C'est pour une raison, je veux dire, où est impliqué la bataille de la police à faire pour comment nous avons changé l'ordre des choses. Alors, ça, ce seul, c'est Dans l'année 2012, c'était typiquement un type de crime par équipe qui a été en Déclaration, fédérale mon chéri qui continue à demander à l'actuel commissaire, gouvernement de port le Jack Lafontaine, pour auditionner toutes les qui qui sont parties et qui là, À cause, toutes les personnes qui ont été frappées dans l'action malhonnête en DDH. Ancien candidat pour poste sénateur, dans la dernière élection, en bas de la PHTK. Critiquer l'interautorité autorité pour que les so gens ne gagnés 4x4 et espérés à diriger. Côté aucun suivi, pas jamais que de Que C'est vrai, chérie, c'est nous, déjà contacté le cabinet avocat international de façon pour dossier capable, capables de vivre niveau communauté internationale. haïtien. Le de Cri nationale haïtienne, Ronaldo Jarre-Darno, qui parlé avec la presse, m'a dit le 30 janvier 2023. Il est pour capable de demander à la population pour faire un seul, pour libérer le pays en bas de la Criation, le peuple français. Le nom de là. Criation, Ronaldo Jarre-Darno, profitez l'occasion pour dénoncer le complot et le à aérien à Manigaste. Vous avez installé Yoslem Privé comme nouveau président prévision du pays d'Haïti. Il y a des marches sur le dirige politique qui n'a pas parlé de aucun côté. L'assassin, c'est ça, porte-voix, Cri national là, réunir le général, invitez la population. Dans le jour de manifestation, y a des manifestations, il pas Dans la date 2 février, je fais ce point continuer à demander d'État à Yel Henry, ne perdons L'État. 13 communes qui n'ont département 5 ans, par par maladie choléra. Sorti 3 octobre, pour arriver 28 janvier 2023, de plus passé, 2665 cas choléra qui a enregistré dans le département 5 pays. Sans compter quand même de l'autre monde qui a perdu la vie en bas de la maladie. Libaye des 1649 cas qui infecté par maladie choléra Sobo, de 57 cas Boukatalé de 75 cas Lascauba de 375 cas et la prier Nasssa directeur départemental santé publique dans département santé pays Denis Jean-Baptiste d'une souhaité l'état social prend en considération Département 5, côté que maladie choléra a fait ravage dans le département 5, qui est là. Département d'information qui domine l'actualité là. Allô Monsieur Bossa, département d'information qui domine l'actualité là. Pour une dernière fois, nous, qu'on désire, inviter dans le tribunal. Côté que Loucodés a déparé notre tribunal premier escase, 1er février 2023, 400 40 là. C'est le commissaire gouvernement, Jacques lafortin, qui évite Louko-Désie, le tribunal, la date 1er février 2023. Côté le commissaire gouvernement, porte-presla, Jacques lafortin, fait qu'on est émission politique, Loucodésie a fait, il a dépassé le b... les bon, il pas réglementé. Principe journalistique là, c'est pour une raison d'éviter le dans le tribunal 1er février 400 ans. Ancien sénateur, si vous avez son que l'IRM que remet Démission, le Conseil national de transition, à Commandana. cependant pas dans Siven c'est qu'on est, est qu a toujours été soudé à Mundala, ça veut dire, non, minute, n'a pas Si, akko c'est le président, c'est le premier ministre, c'est premier ministre, c'est premier ministre, parce que premier ministre de l'État remet démission, mission, c'est la question, accord, Mundala. Nous allons demander ces sanctions. Après que pays Péric Canada a fait une sanction, Jean-Henri au fait que, en Haïti, la et des qui cabinet avocat, Déjà engagé, policiers, au Pour qui t'y dans l'Ouest, qui la continue après le de à faire ce que le des de de le chaque vous débattez avec tout. yo le vous, même, yo vous, vous, vous, vous, vous, vous, à diverses institutions qui devaient délégation de la de commissariat la police, la de la le président la police, les président de la de la le de la la le passeport C'est C'est qui qui qui qui qui Commande un chef de police là, dégagez le coup de Jacques pour y arrêter cadavre ensemble des policiers de qui n'ont même pas de côté de ce chien qui a mangé policier. L'enfant, c'est so, ça. policier a demandé pour que le commandement de la police là arrête bado avec jeudi qui C'est deux mondes qui t'a impliqué dans la l'assassinat de ce coup la information qui domine l'actualité, eh bien, si longtemps, c'est le peuple haïtien qui passe en sécurité, et aujourd'hui, c'est Ariel Henry qui passe en sécurité. Ariel Henry qui va déjà me priver, et lui habiter dans un village Michel, eh bien, de ce qu'il de bien, quel que soit les monde qui habite, pourquoi il Ariel Henry, mais village Michel, pas aucun accès pour les machines ou les motos dans les zones Parce que Ariel Henry dit, lui, passe-t-il en sécurité depuis le temps des machines, nos zones lui est pas là? L'icencique cassée, et bien, lui recommandé avec les avec les cap qui a suivi les pas quitter pied voisinage, les jeunes bois la caille, Les machine. Ça veut dire, sous deux machines, le bac qui nous, ou bien 10 machines, 5 machines, le bac qui nous, sous habité, bocaille Ariel Henry, c'est à pied ou obligé à régler toute activité. Parce que aucune machine, pas qu'il rouler, Bokay Ariel Henry, parce qu'elle dit, depuis le temps depuis la machine, il ne s'en pas, en sécurité. Normalement, il juste Ariel Henry, qui sont des temps. A fait bagaille de ces élections à Paléa peuple haïtien, côté que la police est remettée puis il est à terre, il prêt pour, pour que le peuple ait une yo Ariel Henry, sur question des temps pour remettre libre le Canada, les États-Unis, la France. Qu'est-ce que vous de ça Effectivement, puis qui des qui sont des temps pour nous remette Ariel Henry dans les États-Unis, Canada, la France, qui sont ensemble de pays, qui a le parce que je Ariel Henry, le lui-même, il n'est pas en sécurité. Donc, ça c'est grave, vous ça Oui. Nous, FSTN, on est qui jouent pour le ministre, l'état de homme assuré sécurité de la population, l'oblige de le l'ordre avec l'armée d'Haïti, qui est captivée, avec quelques grande police qui sont dit, mais si est captivée, quand elle dit « mais habités. si c'est Vivi Michel, il dit « aucun voisinage, parce qu'on doit utiliser machines dans la zone nuée, pas qu'on doit utiliser les motos dans la zone nière. Si un voisinage, je vais en travail, le vieux Michel l'a juste utilisé deux pieds pour l'aller travailler. S'il y a à maquette, le vieux Michel l'a juste utilisé deux pieds de pour de maquette là, Parce que nous ne qu'il pas utiliser la machine, nous ne doit pas utiliser l'auto. A À cause que Ariel Henry dit, depuis le temps des bris-machines, il faut qu'il père, depuis le temps des bris-motos, il fait qu'il père, il faut il en en si il il dit, il pas en sécurité. Pour les autres, si Ariel Henry, lui-même comme chef, l'État, va en sécurité, et l'autre monde qui vit en pays qui a eu un gros homme derrière. Et l'autre malheureux malheureux qui a eu Donc si, chaque c'est pas la sécurité, qui devrait voit élections là Je dis à Mme Lalime, après déclaration Ariel Ariel, nous te aller au moins si a parce que y'en a un homme qui sécurité, pas de la sécurité qui a eu de sécurité. Exactement. Et nous, éviter l'homme, tout le travail qui éviter l'homme a fait. éviter hein. l'homme, moi-même, je moi constate là, éviter l'homme provoqué. Non. Tout ça l'a fait, c'est joué l'a joué. Si vous êtes capable de gripper pour craser, vous avez un problème avec l'État. Est-ce que ce n'est pas normal que pour vous mettre pour l'État pour vous pour pour aucun policier, pas qu'à faire rien. Pas aucune intervention dans la zone de Et est-ce que je une intervention dans la zone de dans la zone Isoa qui est le village de Dieu mm -hmm. Non. Parce que Dieu sait de protéger des de Et là, on traite être directement conseillé à Ariel Henry. Le seul conseiller, c'est conseiller à Henry. Madame dame qui s'est prédique à ces gens, c'est chef de protocole, Ariel Henry, qui a dit, qu'il n'y a opération dans son village de Dieu, dans son village de la ville. Je dire, on pas la police, elle tente à notre prise, elle fait opération, en n'en paye en elle n'en Au contraire, c'est la police qui était pour Parce que vite même, a fait prison, elle n'en paye seul. Depuis qu'il a planifié opération, <métitérance> vite l'homme de l'État, un coup de fil pour dire que le président nous attaquer, mettre la condition. Dernière opération que faites la peigne, c'est trois policiers près de la ville la peine. Oui. Ça veut dire la un peu plus pratique, si vous avez des policiers qui ont des peigne. Vite l'homme de personne, là, il crase sous-commissaire à peigne. Pas de policiers qui posent une question, non Vite l'homme de la peigne S3, là, il crase le en avec deux de l'école police. Pas de policiers qui posent une question Qu'est-ce que j'ai dit Bien, donc, récolte de la police, récolte de la forme de qui est l'a dit de dans la classe de avec les deux, lui. T'as beaucoup de barres qui tirer. Et je dis, on veut dire, non, c'est pas de protéger les états, Bien sûr. Je veux si que nous voulons combattre, ce que vous dit avant, prenez-moi dire, c'est lui-même qui nous combattre, et prenez-moi dire, nous n'est pas Ariel Henry.